Au sommaire de cette édition d'information remise d'un lot d'œuvres littéraires aux détenus mineurs de la prison centrale de Franceville par le consul honoraire de France. Et puis, fait divers à Chubonga, un corps sans vie conservé par une dame dans l'espoir d'une résurrection. Voilà pour les titres. Bienvenue à votre journal des provinces. En ouverture de ce journal, direction France-Ville pour faire le constat de la ville morte qui n'a pas été observée hier. Les Alto-Govéens ont vaqué normalement à leurs activités, parmi lesquelles se faire vacciner contre la Covid-19. suivant le constat de Jacob Mukwangi et Mijo Djaï. Hôpital de l'amitié sino-gabonaise. Dur dur de se frayer un chemin permettant de joindre les agents vaccinateurs. Tellement les usagers avaient pris d'assaut les lambris de cette structure sanitaire un des centres retenus pour la vaccination contre le SARS-CoV-2. Depuis le début de cette semaine, nous observons un engouement face à la vaccination. Donc les populations viennent pour se faire vacciner. Et donc il y a un fort engouement, il y a beaucoup de monde. Donc la vaccination se passe bien. Déjà vaccinée ou pas, la population en cette journée d'échec sur la ville morte, tout ayant fonctionné comme sur des roulettes, a réagi chacune à sa manière. Il y a beaucoup de maladies qui sont sorties dans le pays là. Le sida, y en a, diabète, il y en a, le y en a, tuberculose, eh, il y en a, a, y a, a eh, beaucoup de microbes. Il n'y avait pas les villes mortes, il n'y avait pas les, les vaccins, il n'y avait pas les, les confinement. Ce n'est pas la première maladie qu'on a vue au monde. Ah, en tout cas, nous on travaille, hein? on travaille, on ne connaît pas ça. On sait qu'on est vacciné, donc il n'y a pas de problème. Mais parce que là, j'arrivais me vers l'université, donc je n'ai pas vu qu'il y a une vie de mort. Ça, c'est notre point de vue. On ne refuse pas de se faire vacciner. Nous sommes conscients que la pandémie existe, et elle existe réellement. Mais nous demandons simplement au gouvernement et au chef de l'État de pouvoir nous alléger, de créer des mesures pour nous permettre de nous vacciner volontairement, sans nous imposer. À signaler... La présence du chasif des forces de police nationale à travers la ville. Dans le septentrion à OIM, cette fois, là-bas, l'unique centre de vaccination du centre hospitalier régional d'OIM, pris d'assaut depuis quelques jours par les populations venues se faire vacciner contre la Covid-19. Le gouverneur de province a effectué hier mercredi une visite inopinée dans ce centre. Le point avec Eugène Ekogaronou et Servin Batata. La population cible se mobilise pour recevoir le vaccin contre la Covid-19. Les agents vaccinateurs débordés disent ne pas être motivés, même pas une bouteille d'eau minérale. Et que dire du motivex Nous sommes envahis. Ils sont nombreux, tellement nombreux qu'on a même plus. On a même, même jusqu'à présent les, les rendez-vous jusqu'au 17, 17 janvier. Présent. Il y a tellement de population. On est saturé, on va à 100 par jour. Même pas, il n'y a même pas d'eau. Nous sommes là de 8 heures, euh, parfois 17 h Il n'y a même pas eu de d'eau. Il n'y a pas de d'accompagnement. On est là, nous-mêmes, on se débrouille, on cherche à manger, on cherche à, à boire. En termes de Covid, c'est venu une fois. Une fois, mais depuis là, depuis le mois de mai, hein, on a commencé à plus rien. Ceux qui reçoivent leur dose réagissent et appellent les autres à faire autant. Euh, moi, aujourd'hui, je pensais que... Le vaccin ça porte la maladie. Mais jusqu'au jusqu jour d'aujourd'hui, je me porte très bien. Donc j'invite mes frères et sœurs de venir se faire vacciner, de ne pas croire tout ce que les gens peuvent dire et rencontrer. Comme je viens de le voir, je vais aller comprendre comment ça va réagir. On se va contre la maladie. L'affluence constatée au centre unique de vaccination d'OIM, les grincements de dents des agents vaccinateurs devraient servir de sonnette d'alarme. Comme dans les autres villes du Gabon, à l'embarrénée, on se bouscule dans les différents sites de vaccination Covid-19. Notre correspondant local Yves Malik nous fait vivre l'ambiance au centre Georges-Rahuri. Regardons. Le site de vaccination du centre hospitalier régional Georges-Rahuri. Ne les emplit pas. Les demandeurs viennent de partout, comme Axel, en provenance de Ndjolé. Je suis quitté depuis 5 heures. Je suis arrivé ce matin. Et j'attends que je puisse passer Ils sont parfois là depuis les premières lueurs de la matinée. L'attente est longue, mais comme on dit, la fin justifie les moyens. Il faut avouer que ça va lentement. Ça va vraiment lentement. Ça ne suit pas. Je m'arrive. Ah, Un public encore plus nombreux et plus d'efforts à l'endroit du personnel de vaccination. Très excité, d'ailleurs, par endroit ou par moment. Bien, nous avons travaillé ici juste à 8 heures. On a fait le jour de la vigneur, c'est-à-dire. Donc, on va le faire vacciner. Nous sommes là, de lundi à 5h. Et souvent, un peu submergé. On a eu 200, 300 personnes ici. D'accord. Le rythme est quand même bon. Rythme, Monsieur le, vous soutenez le rythme le, peu à peu, peu Mais on oublie les Mais il faudra s'y faire. Pour cette date butoir d'entrée en vigueur des mesures gouvernementales, c'est une véritable ruée vers la vaccination, même pour les plus sceptiques. Cela marque une certaine prise de conscience des populations gabonaises à reprendre le cours normal de la vie, au bonheur des autorités du pays qui multiplient les actions en vue de protéger ces populations. En l'espace de deux jours, dans ce site, plus de 250 personnes vaccinées, ce qui augure des lendemains meilleurs dans les objectifs à atteindre. Rien à voir avec ce qui précède le consul honoraire de France dans la province alto alto-govéenne a procédé le 14 décembre dernier à la remise d'un important lot de livres à la prison centrale de Franceville et des œuvres littéraires destinées aux détenus mineurs de cette maison carcérale. Jean-Romano Loubalouba, Fabrice Limbomba. La cérémonie solennelle des remises de dons d'ouvrages s'est déroulée dans le bureau de directeur de la prison centrale de Franceville, lieutenant-colonel Lambert Zuemengom, qui a remercié le donateur avant d'exprimer la gratitude des détenus en relevant ce qui suit. Et ces ouvrages, effectivement, viennent à point nommé pour que nous mettrons en branle cette politique qui est initiée par les plus hautes autorités, dans lesquelles madame la garde des Sceaux, qui nous permettre effectivement de mettre en musique la réinsertion au niveau de la prison centrale de Franceville. Ces livres destinés aux 30 mineurs incarcérés à ayennés sont à même de les aider à concéder aux dernières parutions scientifiques et culturelles, comme ils leur permettront de poursuivre dans de meilleures conditions leur réinsertion. C'est varié, c'est éclectique. Il y a des romans policiers, il y a des, des œuvres littéraires, des classiques, il y a aussi des revues, beaucoup d'histoires. Quelques livres pédagogiques aussi euh, pour les plus jeunes. Le procureur de la République près le tribunal de première instance de Franceville a émis le souhait que ces mineurs puissent trouver dans ces ouvrages un moyen de se cultiver et cultiver l'espoir de la réinsertion dans la société. C'est un immense. Je me de la prison. Je vous espère que vous en ferez très bon usage. Vous l'avez dit, dans le cadre de la réinsertion, de, pas seulement des jeunes de début, même euh, les plus âgés, ont besoin de se cultiver. Voici que le vice. Je pense que de temps en temps, un peu de culture fera beaucoup de bien. Nous aurons des détenus qui sont beaucoup plus sains, qui sont moins agressifs et ce serait une bonne chose. C'est plus de 400 ouvrages dont le consul honoraire de France dans le Wotogoué a émis le vœu qu'ils soient effectivement mis à la disposition de leurs bénéficiaires légitimes. Un fait divers dans ce journal à Tubanga, dans la province de la Nyanga, un corps sans vie conservé depuis plusieurs jours. La fille, par la prière, croyait pouvoir ressusciter sa mère. Juldas Viviga nous en dit plus. C'est dans cette maison que Tsona Bernadette aurait gardé le corps sans vie de sa vieille mère, décédée depuis plus d'une semaine. Chrétienne, selon elle elle décide alors de faire asseoir le corps sans vie de sa mère sur une chaise pour tenter de la ressusciter. En témoigne son petit-fils qui finira par découvrir le corps en décomposition de son arrière-grand-mère. Ça c'est ma grand-mère, c'est la mère de ma mère. Donc, Puisque personne ne pouvait rentrer dans la maison, il fallait un parent proche. Je vois que l'oncle, Tonton, qui est en face, m'appelle depuis le commercial. Là où je viens ici, il me dit, rentre d'abord pour voir ce qui se passe là-bas, parce que les odeurs sont derrière, des perches de locatif. Je suis rentré, je vois les mouches partout dans la maison. Je pose la question à la grand-mère, il y a quel problème ici Elle me dit, sort. je suis en train de chercher à ressusciter ton arrière-grand-mère. C'est là où je sors, avec la peur, je commence à appeler Tonton qui est là, au, qui est au village, et j'appelle aussi les parents qui sont à Libreville, donc ma mes mère est maison. Quand je vais rentrer dans la maison, elle a déjà fermé la porte. Et c'est là où on a attendu, on a attendu, on a attendu. Et je peux dire que le soir est arrivé, je suis maintenant, eh, je, je suis encore rentré, je réussis à rentrer parce qu'elle m'a demandé d'entrer. J'ai filmé dans mon téléphone les photos à l'intérieur, et le corps et elle. Derrière, je suis maintenant parti à la gendarmerie, à je suis sorti en courant pour appeler, parce que quand on te dit que un, elle veut, une personne veut ressusciter la personne, c'est que la personne déjà décédée. Voici une histoire qui malheureusement vient de voiler le vrai visage de certaines églises prophétiques qui inculquent ces méthodes aux âmes et finissent par en faire des expériences, des actes que seul Dieu jugera. Un mot de culture pour la fin de ce journal, découverte d'un groupe de jeunes qui s'intéressent au 7e art. Dans l'élément qui va suivre, notre correspondant Judas Viviga nous présente leur première production cinématographique intitulée « Dans l'ombre de Melissa. Découvrons. Dans l'ombre de Mélissa, le titre du film de ces jeunes Gabonais élève dans un lycée de la place. Intéressés par le cinéma, ces jeunes compatriotes décident alors de ressortir l'histoire des jeunes délinquants jaloux des filles vierges et ayant la culture de réussir dans la vie. Apprécier l'histoire. Oh man, regarde. Tu m'as dit que Oh, c'est Je man Regarde Regarde la fille-là Oh man le selfie. Regarde, c'est Mélissa Personne Personne suis Regarde Tu Oh là, un peu quoi Tu Oh, C'est toi, oh. Oh. toi. C'est toi. C'est C qu a tué, c qui c'est je le connais, Voulant être les meilleurs dans le cinéma en s'inspirant des faits réels, animés par un esprit de fiction, ces jeunes acteurs espèrent représenter le Gabon en Europe tout en restant dans leur culture. C'était l'essentiel de l'actualité en province, voici le rappel des titres. Remise dans lot d'œuvres littéraires aux détenus mineurs de la prison centrale de Franceville par le consul honoraire de France. Et puis dans ce journal, vous l'avez vu, fait d'hiver à Tchibonga un corps sans vie, conservé par une dame dans l'espoir d'une résurrection. Point final à votre journal des provinces. Merci pour votre fidélité qui nous honore à 20h. Stevie Oyan sera chez vous. Moi, je vous donne rendez-vous demain à la même heure sur ce même canal. Au revoir.